Mi-avril, la sortie botanique du jour nous amène sur le Mont Julien, dans la chaîne de l'Étoile, sur la commune de Cadolive, dans les Bouches-du-Rhône. Le printemps nous offre des floraisons discrètes, comme celles de l'Astérolinon et de la Clipéola, et plus flamboyantes, comme l'Iris et la Tulipe de Sels. Toutes ces plantes arrivent à trouver leur place dans les escarpements rocheux et inhospitaliers du lieu. Iris lutescent, commun sur les rochers et dans les endroits arides. C'est un plaisir de rencontrer en abondance les fleurs jaunâtres ou violettes de cet iris. Clepeola jeune claspi, espèce que l'on rencontre dans les endroits sableux, les vieux murs et sur les rochers bien exposés au soleil. Ses poils lui donnent un aspect brillant, blanc et argenté. Ses fruits ont la forme de petits boucliers c'est ce qui lui a donné son nom de Clepeolus, petit bouclier en latin. J'arrive au sommet du Mont Julien. Voici la tulipe de Sels. J'apprécie particulièrement les paysages des sommets provençaux, avec en premier plan ces fleurs jaunes teintées de rose de cette tulipe. La valériane tubéreuse, plante vivace, à partie souterraine très odorante. Thymus vulgaris, espèce bien connue sous le nom de thym. Dans le Midi, on l'appelle farigoule. C'est un sous-arbrisseau dont les tiges sont très ligneuses. Assaisonnement particulièrement connu et utilisé dans la cuisine provençale. Les lapins, les lièvres et les chèvres en sont friands. La plante renferme une huile essentielle, le thymol. Saxifraga tridactylite. Les feuilles de la base sont à trois dents, à trois lobes ou entières et veluvisqueuses. visqueuses. Ces tiges et feuilles d'un vert assez clair ou plus souvent comme ici rougeâtre. Hypocrépis comosa. son nom commun de « fer à cheval » lui vient de la forme des articles de ses fruits. Astérolinon linum stellatum c'est une délicate petite plante, très discrète, de 3 à 10 cm, que l'on rencontre dans les endroits incultes, secs et arides. A. saxatile, plante qui affectionne les escarpements rocheux. Ici, en même temps, Hypocrepis comosa, Saxifraga tridactylite et Clipeola jonesclaspie. Ici, Clipeola jones Claspi et Aetionema saxatile. Les plantes que nous avons rencontrées sont caractéristiques des lieux rocheux ensoleillés. Avec la venue du printemps, le nombre d'espèces en fleurs s'accroît rapidement. Ce qui nous a donné l'occasion de profiter de paysages magnifiques sous une météo radieuse.